Bonjour. Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau live ADR Monday. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Ah, ça y est. On nous rejoint. Joanna nous rejoint, c'est parfait. Bonjour les filles, bonjour à tous celles qui se connectent, bienvenue. Donc j'accepte. Oui, c'est bah, une efficacité sans nom. Cette fois-ci, c'était rapide. Hein oui. Génial. Comment tu vas, Johanna eh bien, ça va très bien. Merci, merci de m'inviter aujourd'hui pour vos lives hebdomadaires. Très ouais, <rire> heureuse. Je ravi. Merci. Je suis ravie de de, bah, que tu sois parmi nous. Donc, on vient juste de me connecter aussi. Donc, on souhaite la bienvenue à toutes celles qui vont suivre ce live. Les filles, je vous rappelle bien sûr qu'un replay est possible euh, prochainement. Donc, le sujet, c'est bien sûr autour de la Saint-Valentin, se rappeler à quel point il est important d'aimer sa clientèle, de s'aimer soi-même et qui de mieux euh, pour justement euh, présenter le thème de l'amour que toi Johanna hein, qui est euh, vraiment une, une vraie passionnée du monde des cils de l'extension de cils donc euh, voilà je vais euh, te laisser te présenter moi j'ai un petit problème là sur mon petit support il ne te... veut pas rester tranquille voilà, mais ça va. Je cale, je cale aussi. Moi, j'ai toute une logistique derrière <rire> avec un petit bitonio qui cale le téléphone pour pas que ça bouge. J'imagine, j'imagine. Bon, les pis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc, je suis ravie de pouvoir retrouver Johanna. Pour celles qui ne nous connaissent pas encore, voilà, moi, je suis Lise, formatrice pour Autour du Regard dans tout ce qui va être beauté express, rehaussement de cils, extension, épilation au fil. Et aujourd'hui, puisque demain est une journée très importante, autant pour les commerces que dans le domaine humain, et bien il était important pour nous de surfer effectivement sur cette tendance qui est l'amour. Donc, Johanna, je vais pouvoir te laisser te présenter et nous rappeler donc qui tu es. Merci. Euh, merci beaucoup pour cette super présentation. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous tous, je ne sais pas s'il y a des hommes parmi les followers. Donc moi je suis la fondatrice des instituts de silence en Seine et la fondatrice de l'Académie du CIL, donc pour vous expliquer un petit peu, euh, bah moi j'ai 32 ans aujourd'hui, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale. Euh, euh, euh, à 24 ans euh, donc euh, voilà ça commence à faire mine de rien, le temps passe euh, mais les rides ne se voient euh, plus, absolument pas. plus chaque <rire> jour qu'importe on va parler de l'amour de soi de l'amour de notre métier aussi aujourd'hui c'est le but et euh, le but c'est de vous transmettre un petit peu bah, ma passion pour euh, mon métier et vous expliquer un petit peu aussi le parcours que j'ai, qui est un parcours parmi tant d'autres. Mais ça peut toujours en inspirer peut-être plus d'un ou plus d'une pour peut-être, pourquoi pas, se lancer pour voilà, vous transmettre un petit peu notre quotidien. Alors moi, à la toute base, j'ai donc eu mon bac, voilà. Et je suis partie à l'étranger, en Suisse, pour faire une école hôtelière. Donc je n'étais pas du tout prédestinée à faire de l'esthétique puisque euh, j'avais euh, voilà, j'ai ce parcours-là hôtelier, euh, j'ai fait un bachelor et euh, j'ai pu euh, pas mal voyager. Donc, je suis partie euh, en Irlande euh, dans un palace euh, en tant que housekeeper. Donc, du coup, j'étais euh, femme de chambre, voilà, tout simplement. Donc, euh, j'ai appris ce que c'était que euh, la dure labeur euh, du travail, de nettoyer les chambres, d'être en équipe, d'être avec, euh, voilà, de, de, de, de, de faire ma place parmi une équipe euh, qui était déjà en place depuis 20, voire 30 ans. Donc, euh, donc voilà. Donc, en plus de la barrière du langage, j'avais aussi bah, bah, tout le reste, et euh, donc c'est là où j'ai commencé à apprendre bien l'anglais, parce que forcément euh, bien dans le bain, et puis l'irlandais c'est quand même très spécifique, Voilà, ah, euh, euh, ah, ouais. <rire> À l'issue de ça. aussi beaucoup, beaucoup de rigueur, je suppose, parce que dans de Absolument. Ouais. Donc, euh, travailler sans compter, dans tous les sens du terme, aussi bien faire de longues heures que euh, de bah, voilà, travailler manuellement, hein, parce que bon, euh, après tout, euh, euh, ça fait partie aussi de la base de notre métier. Euh, et puis, à l'issue de ça, j'ai travaillé euh, pour mes stages, euh, donc, à l'hôtel de Crillon à Paris, où j'étais euh, à la direction de la restauration du crayon donc euh, du coup euh, j'étais euh, cette fois-ci dans un autre palace et bien plus euh, on va dire coté que le, que le Ritz où j'étais avant euh, tout simplement de par euh, son histoire donc euh, j'ai pu faire aussi mes armes euh, bah, avec euh, toute une équipe qui était déjà aussi en place depuis longtemps avec beaucoup beaucoup de rigueur et dans le service donc moi le service m'a toujours passionnée et ça m'a appris beaucoup de choses. Et ça m'a appris aussi sur les choses que je ne souhaitais pas faire. Donc à l'issue de mes études, je je me suis dit, bon, euh, l'hôtellerie c'est très bien, euh, c'est difficile, c'est un métier de passion. Je pense qu'il y a quelque chose pour moi d'un peu plus peut-être ailleurs. Donc je me suis un petit peu cherchée pendant deux ans et euh, j'ai fait un voyage à Miami où j'ai complété mon diplôme hôtelier avec un diplôme de wedding planner. Donc, je suis partie à Miami. Euh, C'était la grosse fiesta parce qu'à 22 ans, 23 ans, quand on part à Miami, c'est toujours oui. très chouette. Et euh, j'ai décidé de, de faire un diplôme d'événementiel parce que je me suis dit, en plus de la casquette euh, hôtelière, euh, qui est très complète en fait, malgré tout, parce qu'on apprend le service, on apprend le rapport à l'autre, on apprend à s'organiser en équipe, on apprend à donner aussi... Euh, des directives donc il euh, y a beaucoup beaucoup de rigueur et c'est vrai que l'hôtellerie c'est très complet pour ça euh, moi ça m'a apporté beaucoup de choses et, euh, et voilà donc j'ai voulu rajouter de l'événementiel et aux états unis euh, c'est vrai que les femmes sont très apprêtées très très apprêtées euh, et encore plus dans les grandes villes forcément et, euh, et c'est là où j'ai eu mon premier euh, entre guillemets vrai rapport à la beauté je me suis dit c'est fou quand même ce qu'elles ce qu dépensent en budget dans, dans, le, dans, voilà, dans leur look pour, euh, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir faire des jobs incroyables. Enfin, on a, on a vraiment, enfin, j'ai vécu des choses assez exceptionnelles là-bas. J'ai pu participer à de, de très gros anniversaires de grandes stars avec des nanas ultra prêtées, incroyables. Enfin, voilà, vraiment, le, le rapport à la beauté, c'était quelque chose là-bas. Et quand je suis rentrée, je me suis dit, tiens, j'ai quand même vu un truc qui m'a fait tilt, c'était euh, toute la beauté du regard. Mmh. Et, euh, et à cette époque là je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire là dedans et j'ai rencontré euh, euh, donc une équipe que je, que je côtoie toujours qui est euh, en Allemagne parce que je parle aussi allemand et euh, qui m'a dit bah, bah, je langues-là. Hein voilà, j'en ai trois mais bon c'est déjà, déjà très grave. bien. j'aimerais ai, pratiquer plus au quotidien mais voilà comme ça je vous explique un peu le, le pourquoi du comment et comment j'en suis arrivée à là. Et, euh, et en Allemagne, donc j'ai rencontré ces personnes qui avaient ouvert des boutiques en extension cils. Alors, euh, en allemand, ça s'appelle « Wimpernfallengrohung ». Et moi, j'étais... Je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ça m'intéresse d'y aller. Donc, j'ai encore dit à mes parents, « Bon, papa, maman, j'ai fait mes études, je suis partie, je repars. Je veux juste voir ce que ça donne quand même euh, pour, euh, pour, voilà, pour voir le tour de la question. » Et j'y suis restée plusieurs semaines, voire mois. Et je suis rentrée de là. Et je me suis dit, mais ça c'est génial, les extensions de cils, mais... mais, mais... c'était en quelle année, rappelle moi C'était en euh, 2013-2014. Oui, Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire, je ne connais pas ça. Euh, je sens qu'il y a un attrait mais incroyable par rapport à cette technique, les femmes se sentent bien. En plus, aux états unis c'était déjà bien en place, hein. donc euh, quand je suis, je suis partie à Miami, c'était en 2000, euh, 2012. Donc, oui, parce que les prémices déjà, des les extensions, extensions de cils en France c'était 2010, 2010, 2011 que je me suis formée moi-même, je me rappelle. Donc ouais. en fait, a vraiment pris le coche au bon moment, juste hein. à ce moment-là, exactement. Ouais. Et, euh, et du coup en 2014, je me suis dit bon allez, euh, go, je, je prends le pari de monter un, un concept euh, que en extension de cils, j'ai envie d'ouvrir un institut spécialisé à 100% dans les extensions de cils je vais me former, en même temps je vais monter ma marque, en même temps je vais créer une vraie identité pour vraiment faire la différence et être la meilleure boutique d'extension de cils à Paris, tout simplement. Bon, je me suis dit en grande pompe, soit ça passe, soit ça casse, et ça m'a pris deux ans pour monter mon projet, parce que forcément, d'une idée à la réalisation d'un projet, il y a tout un monde. Yes. Donc il faut d'abord euh, euh, faire un, un petit business plan, il faut écrire euh, des idées, euh, peut-être sur un papier, sur un grand grand papier. Moi j'ai écrit ça euh, sur un très très très grand papier. Je suis partie d'un point pour en faire toute une arborescence et pour arriver à tout ce que je devais faire pour arriver à l'ouverture d'une boutique. Mmh. Euh, donc forcément euh, quand on commence par là, on est, n'est on est, on d'abord pas beaucoup aidé parce qu'on est, on est seul. <rire> Bien sûr. Quand on est seul avec ses pensées et quand on est seul avec, avec soi-même, on a beaucoup de temps de réfléchir et en même temps, il faut être très rigoureux. Donc moi, j'ai été très rigoureuse depuis le début, à savoir, j'ai euh, organisé mes journées. C'est-à-dire que je me levais le matin, je me disais, voilà, je vais passer un minimum de temps d'heure à la réflexion de mon projet. Euh, je, me, je, je suis rigoureuse sur mes horaires parce que comme ça, je m'y tiens et je me donne un but. Il faut que dans quelques mois, il y a une structure qui soit ouverte, il faut que je commence à trouver des locaux, il faut que je trouve des financements, il faut que je sois convaincante, il faut que je travaille mon projet et en même temps, il faut que je pose des cibles parce qu'il faut que je puisse savoir. Voilà. Non mais alors là, franchement, c'est ultra intéressant parce que tu as eu tout ce cheminement qui t'est venu comme ça à l'instant T parce que c'est beaucoup de choses. Donc ça veut dire que tu es de façon très innée, tu étais une entrepreneur vraiment depuis la naissance. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, le, ça me, en fait, si tu veux, j'ai jamais eu d'hésitation sur le fait que ça allait marcher. Jamais, jamais. Bien sûr qu'il y a des hésitations tous les jours, bien sûr qu'on se dit, mais euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je vais y arriver Comment faire Etc. Mais en fait, j'ai toujours su que les extensions de cils allaient marcher. Je ne me suis même pas dit dans ma tête que Et ça allait pas marcher. C'est la vision, C'était ouais. novateur parce qu'il euh, bah qu y en avait très peu à Paris. Oui, on avait de la concurrence, c'est sûr. Il y a toujours de la concurrence. Aujourd'hui, on en a encore plus, mais mmh. c'est une bonne chose parce que quand on ne connaît pas les choses, on est, on est un peu, peu réfractaire à essayer. Donc, pareil pour les clientes. Si elles ne connaissent pas trop une technique, elles vont se dire « Ouh là là, est-ce que je vais le tenter ?» Mais plus ça se connaît, plus les gens se disent « Ah ouais, j'ai entendu ça, bah, j'ai envie d'aller là parce que c'est les meilleurs ou parce qu'elles font ça bien. » ou parce qu'il y a une technique, ou parce que je me suis renseignée et je sens que là, c'est l'endroit. Mais au début, quand on commence, et, et c'est valable pour toutes les techniques hein, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses et on en parlera après, mais, euh, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Et donc, les débuts ont été euh, forcément euh, un peu chaotiques, parce qu'à euh, la création d'une entreprise, bah, tout ne se passe pas comme on veut, et comme on le souhaite, donc forcément, c'est pour ça que ça prend du temps. Donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, euh, j'ai trouvé mon local à Paris après euh, plus de ouais, 90 visites, je pense, que j'ai dû faire à peu près de locaux. Euh, J'étais en scooter à ce moment-là, je me rappelle très bien, tout, tout, tout, que je sillonnais euh, un peu Paris euh, pour voir un peu les locaux qui étaient euh, à céder, euh, pour voir un peu les, les quartiers aussi, pour m'en imprégner. Parce que quand on choisit un endroit pour travailler, après, on y passe du temps. Donc, autant que ce soit un endroit agréable à vivre et euh, autant que ce soit un endroit aussi euh, dans lequel on se projette. Parce Et de toute manière, coup, on sait que le local, il est décisif C'est ah, vrai que... Emplacement, emplacement, emplacement, emplacement. En l hôtellerie, on dit « location, location, location ». Et ouais. donc, c'est vrai, l'emplacement est, est, est clé. Ouais. Euh, mais mais peut-être pas tant que ça aujourd'hui, surtout quand on a euh, des... Euh... Moi, je suis vraiment spécialisée. Donc, je ne fais que les extensions. On a un panier moyen qui est assez élevé. Et donc, les personnes qui viennent chez nous se renseignent beaucoup préalablement. Donc, en fait ça ne va pas être sur un coup de tête qu'elles vont faire des extensions. Savez, ça va être en recherchant et euh, en mmh. se renseignant sur les techniques, en nous appelant, en prenant vraiment, vraiment euh, note de ce que nous faisons. Donc, en fait, l'emplacement est clé pour beaucoup de choses. Mais spécifiquement, quand on fait quelque chose de très technique, euh, ça, peut ça ne l'est pas tant hein, euh, à un certain niveau. C'est pour ça que ma deuxième boutique, je me suis permise de l'ouvrir dans un endroit moins passant. Euh, parce que j'avais une opportunité, donc dans le sud de Paris, et, euh, et on a quand même du monde. Donc en fait… Là, c'est ton voilà. centre de formation. Hein. Là, je parle de la deuxième boutique de Silencène okay, que j'ai ouverte en est 92, okay. et juste à côté, un hein, local libéré du coup, j'ai pris aussi le local d'à côté pour l'école de formation. D'accord. Mais, euh, mais voilà, donc euh, j'ai ouvert du coup la boutique de Silencène dans le 17e en 2016, euh, donc deux ans après la création du projet. Euh, donc, création de projet, ça veut dire quoi Ça veut dire trouver des financements aussi, ça veut dire convaincre. Euh, pour moi, euh, là où j'ai beaucoup appris, c'est donc soi-même. <rire> Parce qu'en fait, pour s'en persuader, pour être bon et pour pouvoir débloquer les choses, il ne faut pas avoir pensée limitante. Je sais que c'est très à la mode de dire ça, mmh. mais, mais c'est vrai que pour convaincre un banquier, et assis derrière sa petite chaise à regarder des tableaux financiers toute la journée je plaisante quand je dis ça bien sûr parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mais aujourd'hui il faut être convaincant parce que c'est vrai que moi les premiers financements que j'ai demandés pour, bah, pour avoir au moins un petit capital, euh, bah, on m'a regardé des yeux grands comme ça, et le mec m'a dit, je ne comprends pas très bien ce que vous faites, vous faites des sourcils, les... alors déjà, je lui expliqué la différence entre un sourcil et un cil, et, et c'était un, un homme, et en fait, euh, bah, j'ai eu beaucoup de mal à, à trouver des financements au début, donc j'ai eu beaucoup de portes fermées à ce niveau-là parce mmh. qu'ils ne comprenaient pas très bien ce qu'était le concept, ils trouvaient ça risqué euh, les chiffres euh, peut-être que ça parlait mais pas tant parce y voilà, avaient un peu de mal à comprendre à ce niveau-là et en fait il faut juste avoir un, aussi un peu de chance dans la vie et, euh, et beaucoup de bagou pour, pour y arriver parce que, euh, parce que si on hésite et qu'on n'est pas certain bah, la personne en face que vous allez avoir elle ne va, elle va pas être convaincue <rire> c'est pour Merci. ça que ça se travaille aussi beaucoup. Euh, tu m'arrêtes si je, si je parle trop parce que je. Non, non, non mais c'est ultra intéressant parce que de toute manière, ça rend découle cool, euh, Parce que l'objectif, c'est de comprendre euh, qu'est-ce qui a été un moment clé. Hein, parce que comment on passe. Parce qu'on a bien compris en termes de profil, tu es quelqu'un qui est toujours en mouvance. Tu es toujours dans cette réflexion à dire euh, donc déjà as une grande vision ça c'est très important euh, même <rire> si euh, d'autres ne te soutiennent pas bah, du coup euh, toi voilà t'as le nez tu te dis bah non ça va fonctionner euh, par contre ce qui je trouve euh, très intéressant c'est que tu t'es euh, tu n'étais pas for forcément consommatrice non euh, voilà tu, tu viens pas réellement du monde de la beauté euh, c'est juste parce que tu as senti le truc et finalement l'amour, eh ben, il, il est venu petit à petit hein, parce que voilà, tu as, as créé ton bébé quoi, tout simplement ouais. et, euh, et voilà peut-être que tu n'étais pas destiné effectivement, à faire des poses d'extension mais par la suite ben, voilà, tu t'es révélé vraiment autour de cette technique donc ça c'est ultra intéressant mais du coup comment on passe, parce que toi tu as travaillé d'abord en, euh, en micro-entreprise je suppose alors, euh, non, non, non, j'ai tout de suite, euh, en fait, moi, j'ai tout de suite vu un peu grand euh, parce que je me suis dit, non, mais c'est vrai, je me suis dit ouais. autant s'embêter à faire des démarches administratives, autant s'embêter pour le, pour le mieux. Donc, moi, je me suis toujours dit que euh, bah, j'avais envie d'avoir, euh, euh, voilà, des salariés avec moi. Euh, j'avais pas envie de communiquer sur une personne. Moi, mon but n'était pas moi de me promouvoir en tant que technicienne. Parce que justement, j'ai d'autres aspirations, je vous en parlerai après. Et, et moi, en fait, euh, je, mon but n'était pas de, de mettre mon savoir-faire en valeur, mais bien le savoir-faire d'une technique, le savoir-faire d'une mise en beauté, la transmettre et ensuite avoir des équipes de bombes, des équipes incroyables qui me suivent avec moi. Parce que je me dis, si demain je suis malade, si demain je ne peux pas faire ça, etc. Moi, je veux, une, je, veux, je veux monter ma société et je veux avoir des gens derrière et qui soit au taquet avec moi pour, pour pouvoir le faire. Voilà. Moi, ça n'a jamais été... C'est pour ça que d'ailleurs, dans le nom CIL en scène, j'ai pas voulu mettre euh, voilà CIL by Joanna ou quelque chose comme ça, parce que je me suis dit, sinon je vais me rendre irremplaçable, et mmh. je n'ai pas envie de ça, parce que j'ai aspiré de toutes les façons à euh, peut-être ouvrir plusieurs points de vente, peut-être euh, euh, pas forcément être là au quotidien à, à poser des cils, etc. Donc, mmh. j'avais toujours cette vision-là pour moi, euh, personnellement. C'est vraiment un choix. Euh, très personnel. Et je trouvais que le nom, si l'enseigne, c'était un petit clin d'œil. Bah, moi, je, je suis quand même euh, parisienne hein, à la base, donc euh, voilà, la scène. Euh, et aussi, la scène de théâtre, on aurait pu faire un petit jeu de mots, etc. Euh, donc, euh, je trouvais ça sympa. Mais j'avais toujours cette vision-là euh, un peu plus, plus grande que de le centrer sur moi. Voilà, tout simplement. Euh, ouais, et voilà. Oui. C'est pour ça que les statuts, je les ai. Euh, voilà, ai tout, je me suis dit, euh, allez, je vais mettre aussi formation en extension de cils Pourquoi pas distribution de produits Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Euh, parce que pour moi, c'est un monde. Et ça, on apprend avec le temps qu'on peut faire beaucoup de choses, mais peut-être pas tout en même temps. Et c'est important aussi de se le dire. Parce que euh, tout ne peut pas fonctionner. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spécificités liées à chaque métier que l'on fait. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que chef d'entreprise, c'est un métier. Euh, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, on ne voit pas, parce qu'on se dit, bon, euh, elle, elle vient comme ça, machin, mais il y a énormément de choses derrière. Euh, faire des produits, euh, les distribuer, euh, s'occuper de produits, c'est tout un autre métier, et c'est énorme, euh, oui. il y a beaucoup de choses. Être technicienne, c'est un métier, et c'est énorme, parce qu'il y a énormément de choses aussi liées à à notre quotidien et, et toutes les filles qui sont avec moi aujourd'hui, il mmh. y en a peut-être qui m'écoutent d'ailleurs. Bah, euh, je, enfin, je, je les remercie parce que c'est elles qui font euh, et qui, qui font les prestations. C'est elles qui quand même euh, font en sorte que la cliente est là et que la cliente revient. Même si je les fais euh, non-stop, euh, voilà, matin et soir, euh, du lundi au dimanche pendant 5 ans. Là aujourd'hui, je ma, ma mission est un peu différente, mais euh, mais voilà c'est top, du coup ça me permet de rebondir sur deux choses mais on va rester vraiment sur le côté entrepreneuriat, oui. c'est toi de ton côté parce que voilà, as eu la possibilité de passer par ce process de financement, création extension, quelles ont été euh, du coup les problématiques toi que tu as rencontré euh, parce que tout est, on a l'impression que tout est beau, tout est rose mais il y a eu forcément des, des petits problèmes forcément il y a eu des problèmes déjà, euh, il y a eu des problèmes euh... En fait, je ne je dirais, dirais pas que c'est des problèmes, je dirais juste que c'est la vie. Oui. <rire> c'est la, la, la vie qui est comme ça et aujourd'hui, euh, de toute façon, si tout était un long fleuve tranquille, on le saurait. Hein, euh, c et et puis, il y aurait eu beaucoup <rire> plus de gens qui se tenteraient à l'expérience et peut-être beaucoup plus de réussites, et peut-être beaucoup plus d'échecs aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, bah, moi, la personne qui, qui, qui a commencé, euh, qui était en Allemagne avec moi, un peu mon coach, elle est décédée deux jours après l'ouverture de Silence. Donc déjà, mmh. ça, ça m'a mis un gros coup euh, parce que c'était la personne aussi qui s'occupait de mes produits. Euh, donc euh, ça m'a, forcément, bah, on se dit, euh, on, on commence une aventure avec une flamme, quelque chose, euh, accompagné mentalement par quelqu'un qui est quand même dedans et qui, euh, et qui moi, m'a ouvert un peu la, la, la porte de tout ça euh, en termes de technicité. Et cette personne est décédée. Donc euh, forcément, euh, gros coup. Euh, mais après euh, en fait des gros cons on, on en a un peu tout le temps de toute façon c'est comme ça euh, j'avais commencé mon aventure aussi avec une fille euh, qui était géniale euh, qui aujourd'hui est comédienne d'ailleurs donc plus rien à voir et qui, euh, qui était à fond avec moi etc et son frère est décédé je m'en souviens euh, quelques, et c'est pareil c'était deux mois après l'ouverture de siège donc il y a eu beaucoup de trucs très forts comme ça ouais. qui, wow, qui, euh, qui coupent un peu le, le moral mais en fait je me suis dit mais c'est la vie. De toute façon, il n'y a, a aucun élément qu'on peut prévoir, mis à part euh, trouver des solutions. Salut Joana <rire> Bonjour Joana euh, euh, du, euh, du coup, en fait, il y, y a plein de choses. Il y a toujours des choses. Pareil, euh, les, les financements, euh, forcément, on se dit, ah bah génial, j'ai un super conseiller, il m'a suivi depuis le début, c'est génial. Et tac du jour au lendemain, vous avez un interlocuteur différent, et puis, euh, et puis on vous enlève d'un coup des facilités de caisse que vous avez depuis longtemps, et puis d'un coup vous n'avez plus certains accès, et puis d'un coup, en fait, il faut toujours, toujours, il faut rien prendre pour acquis, parce que de toutes les façons, le monde change très très vite aussi. Donc il y a aussi ça, c'est qu'il faut se dire qu'il faut s'adapter. il voilà. faut essayer de s'adapter au mieux. Ça c'est le meilleur conseil que je peux euh, tous, enfin, toutes et tous vous donner, c'est qu'en fait aujourd'hui on peut plus rien prévoir. Qui aurait prévu qu'il y avait une pandémie Personne. Qui aurait prévu qu'on aurait fermé six mois Personne. Qui aurait prévu que... Euh, voilà, cette semaine, j'attends encore de savoir si on va fermer jeudi les instituts de silence parce qu'il y aura des grèves, parce que les filles ne peuvent pas venir. Enfin, il y a tout le temps des oui, choses. Oui, oui. Tout le temps, tout le temps. Et en fait, il faut être bien accroché parce qu'en fait, il faut se dire que vous n'êtes maître de rien. Par contre, vous êtes maître de pouvoir réorganiser les choses, faire différemment, se dire bon bah, c'est pas ce chemin-là, mais ok, ce sera un autre chemin, c'est pas grave. Et de toutes les façons, c'est comme ça, c'est comme ça, donc euh, il faut être très résilient, il faut se dire voilà, si ça, ça marche pas, bah peut-être penser autrement. Par exemple, euh, au début, j'ai proposé, enfin, je, pro je ne proposais que les extensions de CIL à CIL puis après le confinement, je me suis dit purée, la majorité des personnes se sont retrouvées sans extension quand même pendant deux mois, Mmh. finalement, elles se sont dit que c'était pas si mal parce qu'elles se retrouvent au naturel très bien et je ne, je ne démordais pas avec les filles, je voulais jamais rajouter d'autres prestations je me suis dit, bon, alors là, il va peut-être falloir rajouter d'autres choses, parce que sinon va être être bloqué donc le réhaussement de cils, par exemple tout bête, voilà, réhaussement mais ça, c'était euh, dans fait... le cas où tu avais envie de tu voyais qu'il y avait peut-être un manque au niveau euh, de, de ton cahier de rendez-vous Il y euh... oui. ouais, c'était ça oui, oui, oui euh, après post post Covid, on, a, on avait enfin on n'a pas retrouvé tout de suite le flux qu'on avait avant et d'ailleurs encore aujourd'hui euh, c'est très disparate hein. on a on a plus de tendance comme avant on a beaucoup moins de gens qui prennent rendez-vous à l'avance donc euh, on a on a très on a très peu d'anticipation chose qu'on avait avant bien sûr mais euh, voilà, ça c'est une autre histoire Mais euh, non, non, non, la, la vie n'est pas un enfant Tranquille, effectivement, il y a eu beaucoup de problématiques euh, Pareil, sur un local Aujourd'hui, l'acquisition d'un local C'est pas juste, euh, on signe un papier et Voilà, il euh, y, y a plusieurs mois d'attente Ensuite, les travaux euh, Les travaux, ah bah finalement, votre maître d'œuvre Il vient pas, finalement, ça se passe pas comme ça Finalement, la gaine qui passe là bah, On va pas pouvoir mettre ça comme on veut Enfin voilà, il y a aussi toute la période de travaux que j'ai traversée euh, Moi, mes parents sont dans le bâtiment donc, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide à ce niveau-là. Mais chacun a ses difficultés et ses facilités aussi à un moment donné. Donc, euh, voilà. Euh, mais euh, voilà, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mesdames. Et, et aussi, certainement, au niveau de la législation, parce qu'on sait que les extensions de cils, ça n'a pas toujours été… Enfin, euh, en termes de réglementation, il y a des choses qui étaient possibles. Parfois, on, on, on se disait aussi que c'était que pour les esthéticiennes. Peut-être oui. aussi par rapport à ton centre de formation, est-ce que tu as eu des, des problématiques alors euh, là, on euh, vient le point le plus épineux de l'histoire. C'est qu'au début, donc, euh, forcément, j'ai un parcours euh, hôtelier. Euh, donc moi, ma grande question, c'était de me dire déjà, pour commencer, est-ce que j'ai le droit d'exercer le métier que je souhaite faire euh, Sachant qu'à l'époque, euh, en 2015, dans les statuts d'entreprise, dans les statuts de, euh, de métier, technicien en extension de scie n'existait pas. Donc on était dans la prothésie angulaire, on n'était même pas dans on était dans maquillage, entre maquillage, et mmh. euh, on était vraiment entre deux. Donc déjà, mesdames, si vous exercez euh, les extensions de cils et que vous ne souhaitez en faire que cette activité-là, activité euh, on correspond bien donc, à la Convention collective de l'esthétique, code NAF 9602 b je le connais bien Tu connais <rire> Vous pouvez exercer sans avoir préalablement euh, de diplôme de CAP esthétique. Alors je sais qu'à l'époque, ça posait énormément de soucis, etc. Sauf qu'en fait, euh, avec le temps et avec l'expérience euh, moi j'en ai fait ma légitimité euh, première aujourd'hui, donc moi ça fait sept ans que j'exerce quand même euh, les extensions euh, je connais très bien mon métier et, et effectivement pour l'instant il n'est pas obligatoire de référencer de l'esthétique et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formations sur le marché c'est pour ça qu'il y a énormément de choix possibles et imaginables, moi le seul conseil que je peux vous donner c'est déjà opter pour un centre de formation qui a un numéro de déclaration d'activité donc qui est déjà référencé en tant que centre de formation officiel, qui est reconnu, parce qu'on a quand même pas mal de contrôle derrière, enfin voilà, il euh, y, y a tout un, un microcosme derrière de choses, euh, on a des déclarations à faire, donc c'est déjà quelque chose qui est officiel, ce qui est déjà pas mal. Et après, en termes de, de diplôme, de euh, toute façon, vous savez bien qu'aujourd'hui, les extensions si c'est ce n'est pas un diplôme d'État, hein, ce n'est pas comme le bac, le CAP ou autre, hein. on est sur des certifications, des attestations de réussite, et l'attestation de réussite en tant que telle liée à un numéro de déclaration d'activité vous permet de pouvoir exercer ce métier. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on euh, pourrait se dire « bon, bah, c'est sympa pour euh, toutes les esthéticiennes qui elles, font des CAP, etc. » Je suis d'accord, mais on n'est pas dans le même métier. Moi, jamais je me tenterai à euh, quelque chose qui est en dehors de euh, ce que je gère au quotidien, de toutes les façons. Donc euh, ça, c'est sûr. Après, si vous souhaitez exercer euh, les extensions de style et que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui a un CAP, par exemple… Euh, bah, Tant mieux, c est, c est, c est, ce n'est que du plus, c'est sûr. Ouais. Et justement, en parlant d'équipe, toi, aujourd'hui, tu, tu prestes encore ou pas du tout Moi, je fais quelques prestations encore, oui, euh, quand je le décide. Donc euh, là, par exemple, demain, c'est la Saint-Valentin, j'ai bien envie de faire des petites prestations, euh, bien ouais, sûr. Et puis, euh, puis c'est très important aussi de, de, de toujours exercer parce qu'en fait, pour moi, je peux pas, je me vois mal Gérer des équipes et parler de ça euh, comme si c'était mon, mon cœur et mon corps, mmh. si je ne savais pas euh, faire la prestation, ça c'est sûr. Euh, au tout début, quand j'ai ouvert, donc pour vous dire, j'étais, euh, donc on était deux du coup, euh, à 100% du temps assis dans scène, et moi 100% plus 100%, donc 250, 300, oh, 400, <rire> tout le temps pour ne pas louper un seul rendez-vous, ouvert du matin au soir, je faisais même des nocturnes jusqu'à 22h. Et, euh, et je transférais les appels téléphoniques sur mon téléphone portable chez moi pour, de peur de ne, pas, de ne pas pouvoir prendre tous les rendez-vous. Mais au début, c'était lent. Parce que quand on ouvre une structure, quand on ouvre une nouvelle boutique, déjà les gens ne, ne vous connaissent pas. Donc, ouais. euh, il, faut, euh, il faut savoir euh, gagner leur confiance aussi. Donc, forcément, comme tout... Hein, quand quelque chose, on n'a pas tout de suite euh, du monde. Hein. Moi, ça a pris un an à peu près pour euh, commencer à avoir un rendement intéressant. Euh, J'avais un lit de, de, de, de plein au bout d'un an et après, au bout d'un an et demi, un lit et demi, deux lits. Donc, euh, c'est aussi un investissement que j'ai fait parce que je me suis dit j'ai je n'ai pas envie de commencer toute seule parce que si jamais j'ai du monde tout de suite, j'ai envie de pouvoir proposer une autre, une autre technicienne. Mais en même temps, il y a eu des gros moments de plan. Donc, en fait, moi, j'ai investi dans mon personnel parce que je me suis dit depuis le début... Je vais payer un salaire en plus, mais il le faut parce que la demande freine. Enfin, si j'ai pas la technicienne, mais que j'ai la demande, si j'ai pas la demande, c'est le serpent un peu qui se mord la queue. Donc euh, voilà. Moi, c'était un peu mon, euh, on va dire mon, mon challenge de début, quoi. C'était de me dire je commence avec quelqu'un. Et en même temps, je me suis aussi formée grandement parce que je connais toutes mes clientes aujourd'hui. Enfin, la plupart, on va dire, parce que forcément, il y a un roulement qui fait qu'il y en a des nouvelles que je ne connais plus, mais la base, je l'ai. Et surtout, euh, c'est moi qui... Enfin, qui mieux que moi pour vendre mon institut au début Donc voilà. Et après, il suffit d'avoir aussi des, des personnes de confiance. Par exemple, je vais parler de Virginie, qui a, qui a été euh, donc euh, coup de cœur, euh, premier coup de cœur pour moi. J'allais au beau 10 minutes juste à côté, donc on en parle encore aujourd'hui. Il y a un petit beau 10 minutes juste, juste en face, euh, pas très loin. Et euh, je me rappelle ce jour-là, Anna qui travaillait avec moi a décidé de partir. Ah. Là, je me suis dit, bon, <rire> j'ai besoin de faire un, un petit break, Là, j'ai besoin de réfléchir. Et je me souviens, j'étais fatiguée, j'avais des cernes jusqu'à là, j'étais en train d'essayer de cogiter, de trouver des solutions pour me dire, mais qui, qui va me faire confiance aujourd'hui Qui veut être embauché à Silencecene Personne ne me connaît. Comment je vais faire pour réussir à avoir quelqu'un qui même s'intéresse à la technique je ne, connais pas, je ne connais pas le domaine professionnel. Je n'avais pas de contact à ce moment-là. Je ne connaissais pas encore bien le marché. Donc, je ne savais pas. Et j'arrive à, à bout de 10 minutes, je suis en train de faire les ongles comme ça, à moitié en train de, de cogiter dans le, dans le flou. Déprimée. Et je vois une personne euh, tout à fait similaire face à moi. Et en fait, finalement, on discute, on discute. Et, et à la fin de, de, de la prestation, non. je dis dis bah, écoute, euh, voilà, tu m'as l'air d'être génial. Écoute, euh, en fait, je suis en train de chercher quelqu'un. Est-ce que ça te dit de venir voir Elle me dit ok. Mais elle ne pas les extensions de cils et elle faisait pas les extensions de site du tout. Donc, pour moi, euh, c'était vraiment un, un vrai challenge. Et ça l'est toujours aujourd'hui. Attention, j'en viendrai juste à faire la formation, le recrutement. Bien sûr. Et notre gros challenge à toutes et tous aujourd'hui euh, en tant que chef d'entreprise, hein, de toutes les façons. Ça, c'est... Euh... Ça, c'est la, la base de. Mais justement, parce que ça, c'était ma prochaine question. Comment oui. tu fais pour. Euh... Parce que tu, es... tu vas plus vite. Tu vas plus vite que l'interview. Mais euh, non, mais c'est parfait, c'est génial. Ça montre bien ton, ton profil, ta personnalité. C'est vraiment ultra inspirant, j'adore. Merci d'être si transparente, en tout cas, Johanna. Mais justement, le recrutement, comment tu fais euh, Tu les choisis comment, tes filles alors, euh, j'ai plusieurs choses. Euh, déjà, il y a une différence entre aujourd'hui où euh, l'enseigne, de silence est, est connue, et avant. Mais il y a toujours la même problématique, c'est-à-dire la formation. Donc, avant, euh, je laissais un peu la chance à tout le monde. Vu qu'il n'y a pas besoin de, de certification particulière, je me suis dit, bon, bah, de toutes les façons, la fille, je vais devoir la reformer, quoi qu'il. Donc, euh, si elle, même si elle est au chômage, je lui laisse sa chance. Parce que je me dis qu'on peut trouver des super profils et je vais laisser la chance à tout le monde. Donc, pas de prérequis au métier de technicienne. Donc, gros risque, parce que moi, ce que j'ai fait plusieurs fois, euh, et bien sûr que ça m'est arrivé, forcément qu'on a du turnover comme tout le monde, et vous avez beau mettre en place tout ce que vous voulez, mettre là, là, mais de toutes les façons, les gens, vous ne pouvez pas les empêcher de partir. Ça, c'est un truc mmh. qu'il faut se dire aussi. C'est un gros challenge parce qu'on se remet beaucoup en question. On se dit mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que, est que la fille est contente au travail Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux pour la retenir Mais de toutes les façons, c'est naturel. Il y a un turnover chez tout le monde, c'est comme ça. Et faut s'y faire, c'est comme ça. Mmh. Euh, mais je reviendrai juste après. Donc, euh, donc moi, je prenais le pari d'embaucher quelqu'un. Donc euh, au début, je faisais des CDD parce que je me suis dit oh là là, CDD, la fille elle va se sentir tout de suite trop restreinte, ça va, ça va la stresser, etc. Donc, CDD, euh, donc avec euh, quand même un mois et demi, voire deux mois de formation. Et c'est là où j'ai évité de me dire, dès le début, je me suis dit, mais je ne peux pas faire facturer des, des, des, des prestations entières à des clients qui vont rester 3h30, 4h allongés. C'est impossible. Donc, du coup, j'ai mis en place des tarifs junior. Pourquoi junior Parce que je trouve que c'est moins dépressif de mettre junior que débutante. Mmh. Junior, ça fait, voilà, Petit, petit poussin euh, en préparation euh, qui fait bien sa technique, qui travaille bien et qui va devenir meilleur Et en fait, mes tarifs juniors, ça a vraiment cartonné parce qu'en fait, du coup, on précise dans toutes les plateformes de réservation, mais voilà. Euh, tarif à euh, moins 50, moins 30, moins 20 vous faites comme vous voulez euh, mais on vous demande votre temps donc c'est 3 heures minimum et forcément qu'il y en a qui forcément qu'on a des clients carrés qui nous disent bon bah alors moi j'ai un tarif junior mais par contre je dois partir dans une heure elles <rire> essayent ça, ça c'est le quotidien mais bien sûr mais ça c'est le quotidien donc voilà mais par contre ça profite à tout le monde Ça, profite et, ça profite et à, à la nouvelle monde. technicienne Absolument. et à la cliente qui paye moins cher absolument et donc ça, ça a vraiment agrandi mon panel de clientes et ça a très bien marché et ça marche toujours comme ça donc ça, ça m'a permis voilà, de, de justifier euh, le fait que les filles étaient en formation et forcément la formation ça dure du enfin, ça prend du temps parce que euh, on, va, on va la former à la technique, on va reprendre les mouvements parfois les clientes reviennent 3-4 jours après parce que ça n'a pas tenu, il y a toujours une raison pour laquelle les extensions ne tiennent pas soit ça vient de la mauvaise posologie des produits soit ça vient de la technicienne il n'y a, a, a pas de secret euh, et puis moi je le dis aux filles qui commencent avec moi, je leur dis vous savez vous risquez d'avoir des clientes qui reviennent plus rapidement et à chaque fois elles me disent mais je ne comprends pas j'ai bien fait, il y a forcément un truc qui ne va pas techniquement, forcément euh, Quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est pas grave. Mais moi, c'est le pari que je prends. Et aujourd'hui, par contre, euh, j'ai un peu moins de temps euh, de, de perdre du temps à, à former. Donc, je prends des filles qui ont minimum un an d'expérience en termes d'extension de cils mm -hmm. Et ça, je le précise. Et, euh, et voilà. Donc, les plateformes, de, les plateformes que j'utilise pour recruter sont Indeed. Ça coupe les yeux de la tête, mais honnêtement, ça vaut la peine parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont sur, ces pla... enfin, sur cette plateforme. C'est oui. le, le leader à ce niveau-là. J'avais essayé sur Beauté Job aussi, mais moins de retours. Et vraiment, Indeed, ça m'a permis d'avoir un panel assez intéressant de personnes. Et si vous sponsorisez, ça vous coûte encore plus cher malheureusement, mais si vous êtes pressé, si vous sponsorisez votre, votre annonce, vous avez beaucoup plus de réponses quand même. Hein. Donc, voilà. ouais, il, faut pas... il faut rappeler aussi qu'il y a une petite partie qui est gratuite il y a une petite partie qui est gratuite mmh. ouais, mais, euh, mais souvent c'est vrai que dans le recrutement on se retrouve on se retrouve un peu pris par le temps oui. et puis on a envie d'avoir le temps de trier aussi et surtout de rencontrer les gens et moi maintenant ce que je fais c'est que quand je recrute une personne j'ai maintenant trois entretiens parce que avant je, je faisais un peu au feeling etc mais forcément il y a eu des petits ratés euh, forcément, j'ai eu des déceptions, euh, forcément comme tout le monde, parce que euh, voilà un profil qui s'adapte pas forcément comme vous le souhaitez. Euh, moi, je pars toujours du principe que euh, c'est de la faute de l'employeur, ok, parce qu'il faut être très, très zen et très, très fair-play. Mais, euh, mais, voilà, donc c'est peut-être pas la personne qui vous fallait à ce moment-là. Elle a peut-être pas réagi comme vous le souhaitiez. Et c'est comme ça, c'est la vie. Hop, on passe à autre chose. De toute façon. Un CDI, ça se rompt. Un CDD, c'est plus compliqué. Donc aujourd'hui, moi, c'est des CDI. Donc voilà. C'est vrai pour, que euh, tu es très... Euh, là, par rapport à ton discours, tu es très axé sur le bien-être aussi... Euh, énormément. De, de, de tes employés. Ouais. Euh, là, tu, tu parles... Tout à l'heure, il y a une phrase euh, qui m'est restée. C'est euh, « mais Comment je peux faire pour donner envie euh, à ma oui. technicienne de rester » Est-ce que du coup, toi... Est-ce que tu peux nous donner quelques petits secrets Comment tu fais justement pour dynamiser un petit peu ton, ton institut au sein de tes employés Alors, euh, moi, je pars du principe que, y y a, en ayant travaillé à l'étranger, en ayant fait mes études à l'étranger, j'ai pas mal la culture anglo-saxonne, mmh. ancrée en moi. Et, et ça, je pense que c'est une chance parce que j'ai vu comment travailler à l'étranger. À l'étranger, c'est Thank you very much for your work. Thank you for doing ouais. that. You're great. You're amazing. Bla bla bla. Continue. C'est bien. C'est génial. Ouais. Euh, tu as fait une faute. C'est pas grave. Tu peux rebondir dessus. C'est pas la bonne façon de faire. Tu vas apprendre. Et ça, en France, c'est un petit peu moins. Ouais. Une catastrophe. Ouais. En France, c'est. Euh, mais je t'avais dit de faire comme ça. Hein, c'est pas comme ça qu'on fait. Et j'ai eu vraiment ces expériences-là très distinctes. Euh, sans citer euh, bah, l'hôtel de Crillon, <rire> euh, c'était une, une catastrophe au niveau des ressources humaines parce qu'ils enfonçaient les gens on faisait exprès de vous faire apprendre des erreurs pour vous fassiez engueuler par, euh, par le N plus 1 etc enfin, il y avait vraiment une culture et puis surtout il y avait le présentéisme et ça je ne supporte pas c'est à dire qui va rester plus longtemps au travail pour montrer qu'il a mieux fait son travail vous voyez mmh. aujourd'hui moi je suis plutôt dans la productivité c'est As fait tout ce que tu as fait en ce temps de temps là, ça ne sert à rien de rester au-delà de 17 h pour montrer que tu restes au-delà de 17 h Ça, moi, je m'en fous. Ça va pas montrer que tu fais un meilleur travail, ça va pas montrer que tu es plus efficace. Donc, tu fais tes horaires, tu as fait tout ce que tu fallais, tu as fait tout ce qu'il fallait. Donc, va t'en rendre chez toi et profite de ta vie. C'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Euh, moi, j'ai des souvenirs où vraiment euh, euh, bah, j'ai oublié une expérience, mais très importante. J'ai bossé pour une très grosse agence d'événementiel pour Novartis pendant un an à Genève, juste après mes études. Euh, et ça, c'était extraordinaire parce que j'avais un patron qui était tellement fair-play qui nous disait, voilà, vous avez fini votre job, etc., vous rentrez chez vous. Merci, Johanna, pour ce que tu as fait. Merci pour euh, la, le, ce que tu apportes à l'équipe, etc. Et en fait, ça, je, je l'ai toujours valorisé et transmis aux filles. Et merci, les filles, pour ce que vous faites parce que sans vous, ça ne se fait pas donc ça c'est clair et net et surtout moi j'investis beaucoup dans la, euh, les team building, où moi je fais des super événements d'entreprise, même si on est une petite boîte, on en pourrait avoir l'impression que j'ai une multinationale, dans ma tête oui mais, mais c'est tout aussi important qu'on soit 1000 ou qu'on soit 10, pour sûr. moi c'est tout aussi important, donc moi euh, voilà je pars du principe que tous les six mois j'investis je fais des événements j'essaie de me décarcasser pour trouver des idées originales on a vu que tu as fait des choses quand même pas mal originales c'était euh, vous avez fait de la pâtisserie vous avez fait des gratins on a fait, oui, fait des un... graffitis ouais, graffiti, la pâtisserie bon on est allé à la Disney on a on a loué un bateau privé sur la Seine pour faire non non je, je vraiment je fais des belles choses parce qu'elle le mérite et parce qu'aujourd'hui euh, c'est important c'est ce qui fait que les équipes sont soudées et, euh, et moi, c'est mon plaisir à hein, moi. Après, forcément, peut-être que je pourrais avoir... Euh, euh, peut-être que j'aurais des torts de faire ça parce qu'on se dit « Ah mais oui, mais les filles, après, s'entendent vachement bien. » Mais non, mais pas du tout. Justement, on passe plus de temps à travailler que dans notre vie perso. Vous imaginez le temps qu'on passe au travail. Donc, autant que ce soit fait euh, de la bonne manière. Donc, euh, donc oui, aussi, pour les filles sont très importantes. Ouais. Et c'est vrai que euh, je pense que dans cette... Dans ce cheminement où tout le monde se dit euh, « bah voilà, euh, potentiellement, je n'arrive pas à trouver le management qui me convient, donc je vais faire quelque chose de seul », c'est oui. pour ça que beaucoup se lancent. C'est parce qu'ils ne trouvent pas la, enfin, la même vision de travail. Oui. Et, euh, et du coup, je pense que voilà, faire ce que toi tu fais, eh ben, c'est génial parce que ça rallie. Vraiment, ça, ça permet à des entreprises telles que la tienne eh ben, de grossir. Tout simplement parce que sinon on va se retrouver avec des, des indépendants, des entrepreneurs qui vont travailler une à deux personnes. Oui. Et euh, bon, c'est très très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais euh, c'est vrai que... Et puis après la génération. Il faut oui. se dire aussi que la nouvelle génération, celle qui, qui, qui commence maintenant dans le milieu du travail, elle a cette mentalité du bien-être au travail, oui. de la reconnaissance. Là, ouais. Donc euh, c'est plus euh, effectivement euh, comme euh, il y a euh, 30 ans... Euh, Effectivement, on était plutôt à sujet à vouloir faire plaisir au patron, non, c'est plus pareil. Donc, euh, bravo. En chapeau. fait, c'est donnant-donnant. Voilà, ouais. c'est vraiment donnant-donnant et c'est 50-50. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est d'avoir des employés. Euh, et je pense qu'il y a certaines défis qui sont là. Oui, c'est du, du boulot. Oui, c'est une charge mentale. Oui, c'est énormément de remise en question tout le temps. Euh, en tant que chef d'entreprise, moi, je me remets tous les jours en question parce que je. J'ai envie que ça avance, donc forcément, si on ne se remet jamais en question, les, les choses ne bougent pas non plus. Mais, mais, mais c'est un gros boulot, c'est un gros boulot, et c'est euh, impalpable comme travail. C'est mmh. vraiment, euh, euh, voilà, mais, mais, mais voilà. Après, c'est chacun a sa façon de faire, je veux dire, il n'y a pas de mauvaise, euh, mauvaise façon de faire. Je dis juste qu'aujourd'hui, bah, on est tous humains, on aime tous être euh, euh, remerciés et récompensés quand on fait du bon travail, ça oui. Euh, moi, il n'y a pas de mal à dire un merci à, à quelqu'un qui a fait du bon travail. Après, attention, euh, moi, je ne mélange pas tout non plus. Il y a une grosse différence entre le pro et le perso. Euh, moi, je ne vais pas m'étaler sur ma vie personnelle à, à mes équipes parce que ça ne regarde personne. Oui. Euh, voilà. oui, la semaine dernière, je n'ai pas passé une très bonne semaine. Bon, bah, c'est pas grave. <rire> oui, je voilà, oui. j'étais bon, un peu malade. Voilà, <rire> ça arrive, mais je veux dire, euh, le détail ne regarde personne. Et moi, je pense que de trop partager, c'est pas bien non plus. Donc, il faut avoir cette distance-là. Moi, c'est tout bête, mais je déjeune jamais avec les filles. Je déjeune pas avec les filles. C'est moi, mon choix. Parce que quand on déjeune, on parle, on machin, on truc et j'ai pas envie de, de, entre guillemets, de, de perdre ce temps-là aussi de productivité donc mmh. je, je, je prends mon temps à part et comme ça les filles c'est aussi un moyen poil de se retrouver entre elles et d'être mmh. entre elles parce que d'être toujours avec etc c'est pas bon non plus mmh. et mmh. moi j'ai envie qu'elles puissent parler de leur perso entre elles si elles ont envie j'ai envie qu'elles puissent se lâcher, rigoler etc si elles ont envie et ça c'est important donc ça c'est un truc tout bête mais je mange, je, je déjeune pas avec elles et quand on déjeune ensemble c'est pour une occasion c'est parce que vraiment ça me fait plaisir ou que j'ai envie de prendre le temps à un moment donné mais... Il faut que ce soit des petites choses. En fait, c'est des choses toutes bêtes du quotidien, mais qui doivent être aussi faites avec parcimonie pour euh, voilà, laisser euh, le chemin à, à chacune aussi, de pouvoir euh, être libre. Voilà. Et justement, en termes de productivité, de gestion du temps, toi, oui. euh, euh, est -ce que, comment ça se passe ta journée en tant qu'entrepreneur Est-ce que euh, tu vas te déplacer de local en local ou tu as, as des références sur site Alors, moi, je ne suis pas euh, du tout... Moi, j'aime euh, l'imprévu. <rire> D'accord. Oui, <rire> pardon. <rire> ouais, euh, moi, tout le, le bonheur que j'ai aujourd'hui, euh, c'est de me dire que je ne sais pas ce, ce, que, ce que demain va. Enfin, voilà, ce, ce qu'il va y avoir demain. Donc en fait, euh, ça c'est aussi un truc hyper important, c'est qu'on ne vous apprend pas votre métier, en fait. Ça, c'est un truc bête. Mais c'est pas bête. Avant de commencer, je me suis dit, mais quelles vont être mes journées type ben, En fait, je ne sais pas, parce que personne ne m'a appris ce que c'était qu'une journée type. En institut, personne m'a appris ce que c'était qu'une journée type. Enfin, le, le premier jour, j'ai fermé la boutique. Je me suis dit, bon, bah voilà, voilà, j'ai fermé ma boutique, j'ai mis le truc là, j'ai nettoyé. Qu'est-ce que je fais après? Bon, bah voilà. Donc, en fait, l'idée euh, derrière tout ça, c'est que voilà, moi j'organise mes journées comme je le souhaite. Je me déplace euh, dans les instituts, oui, euh, parce que souvent j'ai du matériel à porter ou je dois aller là et puis faire ça, etc. Euh, euh, quand je travaille de chez moi je travaille de chez moi et, euh, et voilà ça n'empêche pas que j'ai de la flexibilité à ce niveau là mais parce que je me la suis créée et ça c'est très nouveau par contre hein. ça ça fait que un an, un an et demi que je fais ça avant non, avant j'étais quand même euh, tout le temps dans les instituts avec les filles etc mais en fait c'est pas en étant avec elles que je suis la plus productive parce qu'une fois qu'on est dans les boutiques moi en fait mon travail je, je le fais pas quand je suis dans les boutiques, bien sûr que je fais mon travail de clientèle, j'accueille, je fais les prestations mais j'ai tout le reste à faire et si je suis en boutique, je ne ouais. peux pas faire mon travail. Oui. Les dossiers d'inscription, mettre à jour le site internet, faire les réseaux sociaux, euh, s'occuper de toute la paperasse qu'on reçoit tous les jours pour plein de choses, euh, de partout. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc euh, voilà. Et mes mais données, Tu te bien un temps, pour... tu te dédies bien un temps. Par semaine, on est bien d'accord. Tu fais. Es... Euh, bah moi, en fait, mon cerveau, ne s'arrête vraiment jamais, euh, sauf le dimanche, parce que j'ai décidé que le dimanche, c'était une journée où euh, personne ne pouvait me joindre. <rire> Donc le dimanche, je suis injoignable, même pour mes proches. Je, je, en fait, je coupe mon téléphone complètement, vraiment, physiquement. Euh, je suis avec mon mari, avec ma fille, c'est très bien. Parce que je me dis que s'il y a un problème, de toutes les façons, mon mari est joignable, donc <rire> je le saurais dans tous les cas. Et, euh, et voilà. Mais moi, en fait, c'est vraiment une rigueur que je me suis faite depuis le début. C'est couper le téléphone le dimanche. Basta, c'est tout. Et après. Tout le reste, je suis tout le temps en train de regarder, au taquet, etc. Mais sinon, je n'ai jamais de coupure, en fait, vraiment même euh, physique. Euh, mon téléphone, je suis tentée de regarder les réseaux sociaux, de perdre du temps, de me dire « ah ouais, je devrais faire ça comme ça, de mettre ça comme ça, là, là, là. » Et là, mon cerveau, il, il, il bout tout le temps, quoi, donc ce n'est pas possible. Donc le dimanche, ça, c'est vraiment un truc, mais ça fait longtemps. Moi, j'ai un peu la phobie du téléphone, même si c'est moi qui m'occupe de mes réseaux. Je, je, je supporte pas mon téléphone, mais... Dès que je vois un appel, je me dis « Ah mon Dieu, qui ça va être ?» <rire> si Je vois mes mails à ouvrir, je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que ça va être ?» C'est un truc que je dois travailler, mais, euh, mais, mais voilà. Donc, je m'arrête pas vraiment, mais sauf le dimanche. C'est vraiment la rigueur que je me suis mise. Ouais, savoir couper un petit peu, effectivement, oui. pour, pour mieux revenir, tout simplement. Exactement. Et euh, il ouais. y a juste un truc, j ouais. eu, euh, et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup appris, qui m'a mis une grosse claque. Euh, j'ai euh, au tout début, donc euh, ça, ça faisait euh, vraiment quelques, euh, quelques mois que j'ai ouvert en Donc, je n'avais pas encore les chiffres que je souhaitais. Euh, je bossais beaucoup euh, physiquement. J'étais tout le temps là dans les instituts, euh, voilà, de, même de 8h à 22h. Enfin, c'était grand n'importe quoi. Euh, mais c'était ça, ça valait la peine, bien sûr. Mais bien et, sûr. Euh, euh, et j'ai eu rendez-vous avec un très grand coiffeur, euh, dont je ne citerai pas le nom, euh, pour lui présenter mon projet d'école de, de formation. Pour avoir un œil un peu avisé d'un grand professionnel dans le milieu depuis longtemps. Et euh, il m'a complètement euh, cassé sur mon projet en me disant que ça allait jamais marcher, que les extensions de site de toute façon c'était que une mode de passage, que euh, je me mettais euh, complètement... Enfin le personnel c'est pas comme ça que je devais faire. Enfin, vraiment, il m'a cassé tout mon truc. Je suis sortie de là, j'ai versé quelques petites larmes et euh, il m'avait posé une question et c'est ça dont je me souviens. il m'a dit tu travailles combien d'heures par semaine et puis là moi je me dis bah, donc je commence à calculer je sais pas 70 heures je sais pas. et là il m'arrête tout de suite il me dit tu vois Johanna c'est ça le problème entre toi et moi c'est que moi je compte pas mes heures <rire> en tant que chef d'entreprise. et là je regarde je dis, mais, mais attends il se fiche de bon. <rire> mais, je, moi je, et, et je répondais mais vraiment de manière si naïve <rire> Et depuis, je me dis, mais en fait, il y avait pas totalement tort sur certains points. Déjà, d'une, déjà, deux, ça m'a donné envie de me battre encore plus pour mon projet parce que j'avais quand même envie de montrer qu'on avait raison d'être là. Et de trois, je me dis toujours, mais en fait, tu as raison, Joanna, mais en fait, tu comptes pas tes heures. Mais bien sûr que ça ne se compte pas des heures. Mais bien sûr, mais quelle question Mais il avait raison, bougre Que même <rire> quand tu rentres le soir, ça cogite et même là, tu travailles. Hein, non, tu... mais même, je peux, je peux me dire d'un ben, coup, tiens, j'ai sur mon site, il faut que je modifie un truc, qui peut être 22 heures, enfin, parfois, je fais des trucs, je. Je me réveille la nuit, je me dis « Ah, ma formation, il faut que je pense. Ben, » Mais en fait, c'est ce n'est pas comme ça. C'est juste que, en fait, c'est ce qui vous anime, vous fait vivre au quotidien. Et parfois, il y a peut-être des moments où je peux peut-être bosser un peu moins. ouais. mais sauf qu'en fait, tu as bossé bien plus parce que tout le reste du temps, tu y penses et tu fais tes trucs et tu ne le remarques même pas, tu vois. Donc, euh, voilà. Ouais, mais tout ce que tu dis, c'est ultra compréhensible. On se retrouve aussi un petit peu en toi. Ouais. C'est génial. Et euh, ben, on… Et on s'attache à ce type de profil qui est très intéressant parce qu'on voit que tu as toujours envie. Tu as tout, es vraiment, est vraiment, c'est dans tes tripes et c'est très entraînant. Donc, je comprends aussi que tes filles, bah du coup, ça leur plaise d'être avec toi puisque, bah, voilà, tu es, es ce petit bout de femme qui est toujours dans la réflexion, veut toujours faire mieux, donc euh, bravo en tout cas. Et bon j'espère en tout cas que ça parlera à toutes celles qui regarderont ou qui ont déjà regardé le live et toi du coup d'ici 5 ans comment tu te vois parce que comme tu es toujours dans ce, dans ce move voilà, je veux avancer, comment tu te vois toi bah en fait je me dis le, le temps, Enfin, tout change tellement rapidement que je vais te dire je ne sais pas et c'est pas un manque de projection, pas du tout c'est juste que il faut tellement se, se préparer à, à plein à de choses que… Moi, j'ai plein d'idées, j'ai toujours plein d'idées. Moi, déjà, ce qui ce qui compte et ce qui est important, c'est déjà le quotidien. Parce qu'on a tendance à ne pas se satisfaire du quotidien et à toujours voir… Ah, mais comment je peux… Et c'est ça, ce sur quoi je me travaille, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est de me dire, en fait, attends, Joana, déjà, là, c'est génial. Déjà, tout le monde travaille. Tu arrives à verser tes salaires, tu arrives à payer tes fournisseurs et tu arrives à te regarder dans une glace. C'est déjà pas mal. Et tu arrives quand même à avoir ton, ton, ton, ton nid familial, ce qui est, pas, ce qui est aussi d'autres partie de ta vie. Déjà, voilà, apprécie et on avance tranquillement. Parce qu'en fait, moi, l'erreur que je faisais au début, et ce n'était pas une erreur du tout, c'est que je me projetais tout le temps. Tac tac tac tac, tac tac tac tac tac Sauf que quand il y a eu la pandémie, j'étais à deux doigts de... de de faire une dépression, enfin on peut l'appeler ça comme ça hein, parce que je me suis dit oh, tout ça pour s'arrêter et être là et en plus après quémander prendre des prêts, faire des trucs parce qu'on n'y arrive pas mais c'est terrible donc mm. prenons le temps au temps moi dans 5 ans je ne sais pas du tout ce que sera ma vie mais en tout cas euh, je suis déjà très fière de ce qu'on a aujourd'hui et si on avance ensemble c'est mieux voilà. et ça me permet de rebondir parce que tu parles, oui voilà moi je suis une machine à idées et ça, ouais. c'est un point qui est très, très important parce que, euh, bien sûr, des idées, on peut en avoir beaucoup, mais à un moment donné, il euh, faut aussi se poser. Et, et, et, et justement, dans cette multitude d'idées, comment tu fais pour... Euh, bah, tout simplement pour... Euh, aboutir l'une d'entre elles Est-ce que, est que tu... Il y en a certaines qui te disent bah « Non, il faut absolument que je laisse passer. » Ou est-ce que tu mets toujours en pratique tes idées Comment tu fais Alors, euh, oui et non, je ne mets pas toujours en pratique mes idées parce que c'est vrai qu'une idée, c'est bien, mais c'est ce qui fait la différence entre un projet rêvé et un projet réalisé pour moi. Euh, non, euh, c'est de l'argent derrière. Donc, mmh. il faut que ce soit financièrement intéressant. Donc, euh, euh, oui, toutes les idées sont bonnes, mais je veux dire, au bout d'un moment, si ça ne génère pas du chiffre, si euh, ça ne permet pas de faire vivre quelqu'un, si euh, euh, c'est vraiment euh, une hémorragie parce qu'il euh, y a aussi euh, des moments où on doit se dire bah, « non, peut-être que ce n'était pas une bonne idée de faire ça, bah, là je suis en train de perdre de l'argent, donc attention euh, ». C'est dur hein, de se dire ça euh, et peut-être euh, c'est ce qui va nous arriver pour certaines choses qu'on met en place et qui ne vont pas marcher, je ne sais pas. Mais, euh, mais à un moment donné, il faut aussi savoir stopper les hémorragies quand il y en a. Donc, euh, donc moi, euh, mon leitmotiv, c'est vraiment euh, il voilà, faut que ce soit financièrement euh, viable. Si ce pas viable, ça ne sert à rien. Mmh. Et je suis désolée d'être aussi crue, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, pourquoi autant de sociétés ont du mal C'est parce que c'est la trésorerie derrière, c'est ça la réalité de la vie. Mais tu fais, des des tu fais des prévisionnels Oui, euh, quand oui. Tu... Ouais, ouais, ouais. Euh, tous les six mois, euh, j'ai je, je, rendez-vous avec j'ai un super cabinet de comptabilité qui m'accompagne depuis le début. Euh, et en fait ça me permet de discuter avec des gens qui sont complètement euh, entre guillemets externes pas au quotidien avec moi et euh, j'ai ma mère aussi avec qui j'échange je, je, je, beaucoup euh, qui, euh, voilà, qui me permet d'avoir des bonnes réflexions quand il faut moi je suis issue d'une famille d'entrepreneurs donc euh, voilà, pas bah, voilà. Dans, dans ce, ce domaine-là -là. c'est dans le sang pas dans, ce -là. Oui, dans, dans tes cellules <rire> voilà pas, pas, pas dans ce domaine-là effectivement mais, euh, mais qu'importe ça permet de te dire bah en fait là Joana euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout viable ton truc ou bien au contraire vas-y et tu peux avoir les fonds pour tant de temps et si ça marche bah voilà ce que tu peux récupérer si ça marche pas bah on aura essayé, mais au moins, euh, tu ne te mets pas un couteau dans le pied. Enfin, voilà. <rire> Bien sûr. Donc, voilà, as Quelle su... est l'expression, mais voilà. Tu as, as su, au fur et à mesure des années, de, de, tout simplement, d'avoir, de, de, de on va dire, un voisinage, pas un, un voisinage, mais des personnes qui vont être très utiles dans ta démarche d'entrepreneur, ouais. hein, dans la réflexion. Donc, voilà, tu parles effectivement dans le milieu financier, dans le conseil, tout ça tu as vraiment fait en sorte d'avoir de, euh, des personnes qui vont pouvoir t'appuyer à faire tes réflexions. Absolument, oui. Et ça, c'est très important. Il y a aussi, euh, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont mises en place, par exemple, par les régions. Euh, moi, je vais euh, euh, de temps en temps euh, à des espèces de, de séminaires organisés par la CCI dîle de france Donc ça, ça me permet aussi d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Euh, de voir euh, quelles sont peut-être les aides que je peux essayer d'obtenir pour certains trucs bon aujourd'hui hein, c'est plus le cas hein. <rire> sinon on serait tous au courant mais il euh, y a quand même beaucoup de choses qui ont été mises en place aussi pour aider les entrepreneurs à la réflexion, pour aider euh, euh, aussi à, au réinvestissement pour certaines choses, pour aider à la transition digitale aussi euh, beaucoup, euh, donc il y a plein de choses qui se passent de partout, il faut juste euh, toquer aux bonnes portes et, et ne pas avoir peur aussi d'échanger avec des personnes qui ne sont pas de votre milieu parce que elles peuvent avoir un aspect tout à fait euh, correct et très, très intéressant, vu de l'extérieur. Bien sûr. Donc, et donc là, du coup, ça me fait tout de suite penser que on avait choisi un thème qui était l'amour autour des extensions, mais là, on se rend bien compte que c'est l'amour autour de l'entreprise. Et oui. euh, donc, en tout cas, merci de nous avoir partagé tout ça. Donc, pour revenir juste au, au, à tout ce qui était pour les années à venir, c'est vrai oui. que... Euh, là, tu me dis, oui, que tu n'arrives pas à te projeter. Et ça, c'est totalement euh, normal. Hein, je veux bien, effectivement, dans le monde où on vit, tu as totalement raison de te dire, bah, il faut tout simplement savoir rebondir hein, sur les, les différentes choses qui nous arrivent. Par contre, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que tu as dit que tu mettais en place le rehaussement de cils. Oui, bah, moi, dans l'idée, euh, bien sûr, si je peux faire perdurer ma société, c est, c est, pour moi, c'est en fait, ça la vie. C'est mon quotidien, c'est... Et puis, pourquoi pas agrandir euh, aussi En fait, il y a plein de choses qui sont possibles, mais tout dépend des opportunités et tout dépend de, de beaucoup de choses. Euh, oui. En tout cas, euh, oui, on a mis en place le rehaussement, bien sûr. Voilà. Euh, pourquoi et pas la restructuration un peu des sourcils Je, je suis en train d'y penser, je me renseigne, je regarde. Pourquoi pas Ça peut être un tout, mais euh, voilà, toujours axé quand même sur la beauté des cils, mais la beauté du regard, mais pas faire... Euh, euh, une activité principale, un autre truc qui serait moins en adéquation, on va dire. Bien sûr, mais tu sondes quand même ta clientèle pour pouvoir faire toutes tout les démarches. Tout ouais, le temps. Bien sûr. Mais ouais. c'est quoi C'est un, un sondage qui se fait sur combien fais C'est surtout les clients qui en, en, viennent en clientèle, En clientèle, on demande. Euh, souvent, en fait, on est quand même assez euh, drivé par les tendances. Mmh. Euh, vous voyez, quand euh, en extension de cils, là il y avait la tendance Kim K et tout ça, bah, moi j'avais des clientes qui ne sont pas du tout du milieu, enfin je veux dire, qui sont des clientes. Qui sont disaient, mmh, mmh. euh, bah moi je veux bien l'effet Kim K, ou mmh. effet euh, écureuil. ou effet Elles, elles utilisent des mots techniques incroyables qu'elles ont vus sur les réseaux sociaux bien sûr. Mmh. Euh, donc euh, ça, ça, ça génère beaucoup d'enthousiasme de, et souvent c'est vos clientes qui viennent vers vous vers, vers euh, de possibles nouveautés et là en ce moment, on a beaucoup de clients qui font des choses sur l'élève. Donc, d'où nous vient euh, l'idée euh, qu'on a eue ensemble, hein, d'ailleurs, de, de faire sûr. cette masterclass géniale sur l'hydragloss Parce que, moi, c'est potentiellement quelque chose qui, mais assez souvent et récurrentement, que j'entends. Donc, je me dis, bon, bah, si euh, je l'entends de manière récurrente, c'est qu'il y a de la demande. Pour vous donner une idée, euh, une technicienne par jour fait 5 prestations à peu près. Il y a 4 000 à Paris, il y en a deux sur Châtenay. Enfin, voilà, je vous laisse faire le calcul, on a quand même beaucoup de, beaucoup de monde. Mmh. Pour un panel comme ça, on peut avoir une bonne idée de ce qu'est la demande euh, aujourd'hui. Donc euh, la demande pour l'élève, mais le soin d'élève, c'est un truc de fou. Par contre, le seul truc, c'est que nous, on ne peut pas se permettre de faire de la micropigmentation parce que ce n'est pas notre métier. Et comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas tout confondre non plus. Par contre, euh, le, le soin hydragloss, euh, là, que vous allez faire euh, lors de la masterclass, mais ça, c'est génial. Moi, oui, parce que pour celles qui ne le savent pas encore, les filles, il y a Sophie, hein, qui est notre formatrice en hydragloss, elle va se déplacer dans les locaux de Johanna, donc euh, pour pouvoir partager euh, cette jolie technique qui est nouvelle, hein, nous on l'a intégrée euh, au mois de novembre l'année dernière, et euh, c'est vrai que ici, euh, par chez nous, parce que nous on est du Luxembourg, il y a quand même... Euh, un engouement autour, parce que de toute manière, on est sur la tendance 2023 et la tendance lève la tendance lèvre au naturel. Donc ça, c'est important. Oui, au naturel, très important. Ouais. Exactement. Et du coup, on est très ravi de pouvoir partager la masterclass euh, avec toi, Johanna. Donc, euh, ouais. voilà merci et en tout cas pour ce nouveau partenariat on est très content, par contre ce serait euh, aussi l'occasion de dire que la masterclass a changé de date, oui c'est le lundi 20 mars et non pas le 8 parce que nous allons avoir des grèves en France le 7, reconductible le 8, donc on va changer la date au lundi 20 mars euh, donc, euh, donc voilà vous pouvez après trouver toutes les infos, on mettra ça euh, en lien dans la, dans la description mais, euh, mais voilà oui c'est super donc c'est pour ça, se remettre en question, regarder quelles sont les tendances et, euh, et moi je, je sonde un peu quand même et je, je je vois que le soin des lèvres, attention, encore une fois, au naturel, ça plaît et ça peut plaire énormément. Donc voilà, moi je cherche toujours à me dire, voilà, quelles sont, euh, quelle est ma part de marché aujourd'hui Je propose des extensions de site, c'est très bien. Euh, bien sûr que ça reste notre activité principale. Vous ouvrez si l'enseigne, il n'y a que des lits avec des techniciennes, c'est même très beau à voir d'ailleurs. On dirait un balai, c'est très joli. Euh, On invite toutes les filles à aller regarder ton compte d'ailleurs. Ouais mais pourquoi pas combiner le regard avec un autre soin si ça peut apporter du chiffre supplémentaire parce qu'après tout on bien euh, voilà l'argent c'est aussi le nerf de la guerre et on va pas se le cacher et puis, appelons un chat un chat hein. aujourd'hui euh, l'argent ça fait toujours peur quand on prononce ce mot mais euh, sans ça il y a rien qui se passe non plus donc, euh, donc voilà moi ça va peut-être me permettre aussi de générer du, du chiffre supplémentaire. Donc, j'ai hâte aussi de participer à, à cette masterclass qu'on va, qu va découvrir. Voilà. Oui, pouvoir toujours avoir ce, ce côté de pouvoir se réinventer, ça, c'est aussi important. Et prendre le virage quand il faut des tendances, c'est très important. Ouais. Bon, bah je suis ravie, en tout cas, d'avoir pu partager ce live ouais. avec bon, toi. Je ne sais Merci pas si tu m'as invité. <rire> tu veux conclure peut-être sur un petit mot de conseil aux filles, même si on a dit ah. beaucoup de choses Est-ce qu'il y a quelque oh, chose que bah, tu peux hein. en évidence moi, euh, qui est la Saint-Valentin ou pas, euh, ce qui compte, c'est d'aimer ce qu'on fait au quotidien. C'est déjà beaucoup de choses. Et, euh, et de ne pas se flageller si euh, on n'a pas fait tout ce qu'on devait euh, pendant la journée, si on n'a pas fait comme la fille sur Instagram, etc. Enfin, derrière, la réalité, c'est qu'on travaille, on fait des choses, on tente des choses et c'est déjà énorme. Et, euh, et d'essayer, c'est le plus important. Et si ça marche, la satisfaction n'est que décuplée. Donc voilà. Euh, et foncer <rire> parce ouais, qu'il faut d'être animé par ce qu'on fait ouais, vraiment moi je, je vais te le redire j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à, à écouter aussi ton histoire parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de, Merci. de, de Merci. se révéler comme, de, de te voir révéler comme ça donc c'est ultra inspirant ça donne encore plus envie de t'accompagner qu'on soit accompagné par Merci. toi et tes équipes et puis bah, les filles j'espère que vous aurez euh, que vous aurez vous aussi de votre côté aimé euh, retrouver la personnalité de notre belle Johanna en tout cas elle est disponible, elle est sur la région parisienne hein, si vous avez besoin euh, voilà, elle aura plaisir également avec son équipe de s'occuper de vos yeux de vos jolis signes, voilà. si elles veulent hein, <rire> ou tout simplement pour la formation je te remercie Johanna merci puis, bien, on se dit à très vite hein, pour à la... très vite, ouais, Au merci, revoir. salut